Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Super. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que lead dev. Ah, oui, un win lead dev, comment est-ce que vous vous l'imaginez? Est-ce que vous voyez un homme? Toujours en réunion? Avec 10 ans d'expérience? Qui ne code plus? Mais qui est le seul à pouvoir valider le code des autres? Vous l'aurez compris, tout ça, c'est pas moi. Mais qui suis-je Je, je m'appelle Lise Kenel, je suis développeuse et lead dev chez Zenica. Euh, J'habite à Nantes et actuellement je suis lead dev en mission chez Pix. Alors, comment j'en suis un petit peu arrivée à ce poste de lead dev Eh bien, tout a commencé en 2018, quand j'ai commencé dans la mission actuelle chez Pix. J'ai intégré euh, une équipe de développement, à l'époque il n'y en avait qu'une seule à peu près 8 personnes, ça s'est bien passé, je me suis impliquée, le projet m'a plu, au fil des mois, euh, voilà, et puis le projet a grossi, l'équipe aussi, on est passé d'une équipe à deux équipes, puis trois, en six mois, et puis finalement en 2019, il y a une quatrième équipe qui a également émergé, et je me suis posé la question, mais euh, moi ce rôle de lead dev, ça me plaît pas mal, et, et si c'était pour toi, euh, voilà, je me suis dit, pourquoi pas et puis finalement, avec l'implication que j'avais, euh, ça a semblé assez naturel pour tout le monde euh, que je passe Lead Dev. Alors à l'époque, j'avais seulement trois ans d'expérience. Ça n'a pas forcément été facile au début. J'avais un petit peu le sentiment bah, de ne pas être à ma place, de ne pas être légitime, que ce soit en termes d'âge, en termes de genre, en termes du fait que je n'étais pas une interne. Et puis aussi, c'est la période où j'ai déménagé à Nantes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais Lead Dev à Nantes et tout le reste de mon équipe était ensemble dans les locaux à Paris. Donc voilà, c'était un petit peu... Je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Et tous ces questionnements, ça m'a amené vers... Mais en vrai, c'est quoi être lead dev Et aussi, c'est quoi la différence entre lead dev et tech lead Eh bien, la réponse, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que chacun, chaque entreprise, chaque personne à sa propre définition. Et on ne peut pas se baser seulement sur un intitulé pour savoir euh, si c'est l'un ou l'autre. En vrai, il faut regarder bah, dans les petites lignes du poste, euh, voir dans une mission, bah, aller chercher les besoins directement, aller demander, c'est quoi vos besoins directement Alors, moi, ma définition du tech lead, euh, le tech lead va avoir une composante plus technique, comme son nom l'indique, et donc, voilà, il va jouer un rôle d'expert technique. De l'autre côté, On a le rôle de lead dev qui pour le coup va avoir un plus, un rôle d'accompagnement d'une équipe à la réussite d'un projet. Alors, qu'est-ce que je veux bien entendre par là Pour moi, dans ce, dans ce rôle de dev, il y a plusieurs aspects. Le premier de ces aspects, ça va être le rôle, un rôle de référence technique. C'est ce qui va se rapprocher le plus euh, du rôle de Tech Lead. Euh, donc il va être référent technique, il va porter la, la, la responsabilité de la vision technique d'un projet, d'une équipe, euh, il ou elle va coder, va maîtriser des technos, va faire de la veille technologique, mais aussi va être capable de défendre des pratiques de développement, va faire des choix techniques, va être capable de savoir dire non à euh, voilà des choix euh, qui, qui ont qu'on veut lui imposer. Et la différence avec le lead dev va résider plutôt dans les quatre autres aspects. Le premier de ces autres aspects va être un aspect plutôt facilitation. va permettre de euh, fluidifier la communication, euh, animer des rituels, animer des réunions. Faciliter des sessions de conception, faciliter euh, la résolution de problèmes, mais aussi faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire faire entendre sa voix, la défendre, tout en étant respectueux des autres. L'aspect suivant va être plutôt un aspect coaching. Alors Ça va être un aspect euh, coaching technique, typiquement avec des sessions de pair programming, également avec des sessions de revue de code à plusieurs, mais aussi un coaching un peu plus projet, c'est-à-dire que euh, bah, je vais faire des points réguliers avec tous les membres de l'équipe en one-to-one, euh, one, où je vais euh, bah, voilà, donner des conseils, des idées, les motiver, etc. Alors ça, ça va s'adapter à chacun. La fréquence ne va pas être la même, la durée ne va pas être la même. Et puis ça va dépendre des moments aussi. Il y a des moments où on va pouvoir avoir plus besoin qu'à d'autres moments. Tout ça dans le but en fait, bah, de faire grandir chaque membre de l'équipe. L'aspect suivant va être l'aspect formation. Formation, tout simplement, c'est trans transmettre ses connaissances, c'est partager ses pratiques, c'est faire monter en compétence, au final, euh, l'ensemble bah, des membres de l'équipe. Dernier aspect, l'aspect produit. Le ou la lead dev va former un binôme privilégié avec le ou la PO, en ce sens où euh, bah, il ou elle va faire des estimations, va participer à une priorisation, notamment technique. Finalement, si on regarde l'ensemble de, de ce graphique, on se rend compte bah, qu'il y a une grande part euh, qui est attribuée au soft skill. Je considère que c'est important dans le rôle de l'IDEP de savoir faire preuve d'humilité, de bienveillance, de pédagogie, de savoir être à l'écoute. Finalement, tout ça, c'est pas forcément facile au début. On peut pas tout maîtriser d'un seul coup. C'est pas euh, comme un clatement de doigts. Ben non, Il y a des choses où on va être plus à l'aise au début, et d'autres moins. C'est OK, c'est normal, ça se travaille. Au fur et à mesure, on va pouvoir... Euh, voilà, s'améliorer. Typiquement, moi, encore, euh, l'aspect assertivité, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à faire, euh, à faire comprendre mes, mes arguments et à les défendre. Et l'équipe, dans tout ça Avec l'équipe, j'essaye d'organiser régulièrement des moments d'échange, des moments de partage, des moments de team building tout simplement pour favoriser la communication entre les différents membres de l'équipe. Certaines fois, ça va être euh, en remote, certaines fois, ça va être en physique. Voilà, ça va dépendre. Et puis, avec cette communication qui va s'instaurer, on va avoir une plus grande confiance qui va se, se mettre en place entre les différents membres de l'équipe. Et finalement, eh bien, on va euh, voir euh, apparaître un environnement qui va être propice, euh, qui, va être, euh, qui va être sain, pour que l'équipe voilà, puisse discuter, puisse échanger, puisse trouver des solutions ensemble, des solutions, que ce soit techniques ou non d'ailleurs, voilà des problèmes qu'on rencontre. Et cet environnement euh, qui est propice, finalement, eh bien, ça va permettre à chacun d'être à l'aise et d'avoir la volonté de s'impliquer dans le projet et euh, que chacun puisse euh, bah, voilà, s'impliquer dans chacun des aspects que j'ai évoqués plus tôt et ainsi d'avoir des rôles partagés. Par exemple, dans mon équipe, il euh, n'y a pas une seule personne qui anime les rétrospectives agiles il n'y a pas une seule personne qui fait les démonstrations c'est un rôle qui tourne toutes les toutes les semaines toutes les deux semaines voilà c'est des, des rôles c'est des personnes qui vont changer pareil pour le rôle de référent technique une personne va pouvoir être référent technique sur tel ou tel sujet une autre sur tel autre sujet etc' pareil pour former euh, les nouveaux arrivants ben voilà ça va être des personnes différentes qui vont les former euh, au fur et à mesure le fait d'avoir ces rôles partagés ça va nous permettre d'avoir une responsabilité qui est collective. Dans la, dans la qualité logicielle notamment, les bugs vont avoir aussi une responsabilité et donc leur correction également. Du fait d'avoir ça, eh bien on a une équipe qui après est autonome. Alors à l'inverse, si un Unit Dev a des habilitations spéciales du type, il ou elle est la seule à pouvoir livrer en production, il ou elle est la seule à être administrateur en base de données, euh, le seul à, à faire des choix techniques, seul à pouvoir valider du code, et eh bien on va avoir une déresponsabilisation euh, des membres de l'équipe et donc ils vont moins s'impliquer. Ce, euh, ce que je veux partager avec ces, ces, ces différents rôles, c'est que chacun a son rôle à jouer en fait dans l'équipe. C'est pas grave pour un ou une dev de dire je sais pas. Euh, c'est ok que euh, une autre personne de l'équipe soit plus à même euh, de, de former euh, les nouveaux, de d'animer telle ou telle euh, réunion, ou euh, eh bien d'être euh, plus calé sur tel ou telle techno. C'est OK. Alors C'est bien beau tout ça, mais euh, je rencontre quand même quelques difficultés. La première de ces difficultés, c'est la communication externe. Externe à l'équipe, j'entends d'un point de vue extérieur, donc que ce soit le métier ou avec les différentes équipes. C'est plus facile d'avoir un seul interlocuteur. Et donc forcément, cet interlocuteur, ça va souvent être le lead dev. Ce qui va avoir pour conséquence bah, d'avoir plus de réunions. Donc moi, mon emploi du temps, bah, voilà, il se charge au fur et à mesure. Euh, ce qui m'amène à mon deuxième point, la gestion du temps. Plus de réunions, plus d'interruptions, plus d'interactions. Voilà, ça, ça fait que mon emploi du temps, bah, il devient de plus en plus chargé. Et c'est compliqué de se dégager du temps. Euh, c'est compliqué de toujours coder. Néanmoins, je conseille vraiment de toujours coder à, au, à minima 40% du temps. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être lead dev, on est dev. Et donc, euh, je pense que c'est une bonne chose. Dernière chose, euh, lorsqu'on a un désaccord avec euh, des membres de l'équipe, donc voilà, on a eu un débat, etc., le débat est stérile, on n'arrive pas à trouver un accord, ben c'est nécessaire de trancher. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose qui tranche, et bien bah souvent c'est le rôle du lead dev. Et euh, quand on ne se sent pas forcément légitime à la base, bah ça peut être compliqué de savoir s'imposer. Pour conclure, un lead dev qu'est-ce que c'est Un lead dev ça produit du code, ça porte la vision technique euh, du produit et de l'équipe, mais pas que. Il y a, euh, on a vu il y a quatre autres aspects. La formation, le coaching, la facilitation, le produit. Et finalement, dans ces, dans ces quatre autres aspects, bah, c'est principalement des soft skills qui sont mis à l'honneur. Et puis tout ça, dans ces cinq aspects du rôle de l'ide bah, ça fait beaucoup de choses. On n'a pas forcément le temps toute la journée de faire tout. Euh, donc, euh, partagez ces différents aspects. Votre équipe, du coup, elle en sera que plus impliquée. Donc ça va être bénéfique pour eux. Et puis vous, ça va vous permettre de vous dégager du temps pour toujours coder, pour toujours apprendre, toujours progresser. Au final, peu importe l'ancienneté, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe si vous êtes interne, externe, on s'en fout. Si vous avez envie, si ça vous tente, bah allez-y, proposez-vous pour animer des rituels, des réunions, proposez-vous pour former des nouveaux, intéressez-vous aux produits, posez des questions, que ce soit techniques ou fonctionnelles, proposez des solutions, techniques, fonctionnelles, organisationnelles, bref, allez-y. Merci pour cette information. Je vous ai une question chose par rapport à l'aspect de facilitation. Je vous ai quand même une part importante de vue d'aide, mais on voit aussi que vous faites des réformes actives et ce rôle-là d'animateur peut changer. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir un facilitateur dédié ou un score master Quel était votre situation est-ce qu'on a déjà eu un Scrum Master, une personne qui permettait de faciliter de manière dédiée Non, on n'a jamais eu. Euh, et justement, euh, je trouve que c'est bénéfique que ce soit un rôle partagé, euh, justement pour que, ce soit, euh, bah, que chacun puisse euh, s'impliquer euh, et puisse aussi, euh, le rôle de facilitateur euh, permet aussi, de, dans une discussion, de savoir se, se, se, se dégager un petit peu et laisser euh, la parole aux autres. Et je trouve que c'est bénéfique pour chacun d'apprendre aussi à le faire. Le côté équipe en tout nom, c'est bien. Après, c'est vrai que ça prend du temps, comme je disais aussi. Euh, voilà, des fois, ça peut mériter d'être un rôle à part. Je t'en prie. D'autres questions Ouais C'est vrai que les 40% du temps qu'on euh, essaie de réserver à coder, euh, toujours la super sur le papier, mais c'est assez difficile à réaliser au final. Est-ce que vous comptez dedans le temps que à pérer avec quelqu'un qui a besoin d'être formé Ou c'est en plus, c'est à côté de ça, c'est vraiment juste. Non, tout à fait. Je compte dedans le temps que je, avec lequel je, je, je perds. Mais ça, cette, ce temps, c'est à minima, et ça va dépendre des moments. Typiquement, en période de vacances, juillet, août, il euh, bah, y a beaucoup de congés, euh, et du coup, mon agenda, il se vide, j'ai plus beaucoup de réunions, et là, je code à 80% du temps, du temps, en fait. Et ça va vraiment dépendre des moments, des, voilà, des moments de rush euh, par rush, etc. C'est vraiment, c'est une moyenne en gros. Voilà. Oui ouais. euh, Est-ce qu'on peut faire un lead sans ancienneté sur le projet Parce que je pense qu'il faut quand même mettre bas sur le projet sur lequel on est. Oui, alors est-ce qu'on peut arriver comme ça et être euh, lead dev d'un seul coup euh, Personnellement, je ne le recommanderais pas. Euh, tout simplement parce que. Euh, être parachuté comme ça, pas forcément la légitimité en plus de ne de, de, de, de pas connaître le projet, de ne pas connaître, etc. Euh, du coup, je trouve ça un peu dur. Il faut d'abord, pour moi, construire un, un environnement de confiance avec l'équipe avant euh, d'avoir de, de, euh, le, le, le rôle euh, de lead dev. Je dirais que c'est ça, qui pour moi, qui va d'abord compter dans un premier temps. Oui Est-ce que ça va être compliqué aussi de sortir du fait qu'on été dans l'équipe, de devenir le leader dessus quoi. Pas, Ça change la relation entre les, entre les gens non euh, bah, Ça dépend. Pour moi, je ne le vois pas comme un rôle hiérarchique. Donc, pour moi, ça ne change pas la relation. Euh, je, le vois, je vois toujours euh, bah, mes, les membres de l'équipe comme mes collègues. Euh, pas, je ne les manage pas. Euh, C'est peut-être ça aussi qui va, qui va différer. Euh, y a, ils ont des managers dédiés, du coup. Donc forcément, c'est vrai que la relation, du coup, c'est pas la même. Si en effet, euh, le, le, le, le lead dev va aussi manager, c'est vrai que la relation, elle peut être un petit peu plus euh, différente. Merci.